bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour le lancement de ma formation en ligne communiquer efficacement avant de démarrer je veux remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires fait des retours sur cette page euh, sur le post linkedin que j'ai publié hier euh, par mail par téléphone bref tout ceci m'encourage énormément je vous remercie beaucoup pour tous ces signes de reconnaissance euh, j'ai une demande à vous faire Faites-le sur cette même page, comme ça tout le monde pourra en profiter. Pour cette deuxième vidéo, je vous ai annoncé euh, un spécial focus sur comment préparer sa prise de parole, comment préparer sa communication. Et je vous ai dit, vous allez voir, euh, si vous changez votre manière de voir la communication, vous allez probablement changer votre manière de vous préparer. Et ce sera beaucoup plus simple. Ça, c'est la promesse de cette vidéo. Le but n'a pas varié, c'est de vous convaincre de vous inscrire à la formation en ligne. Mais déjà, que vous ayez un outil utilisable dès aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Aurélien Dodé, ça fait maintenant presque 20 ans que je suis formateur en entreprise. C'est un métier que je fais avec passion, parce, avec plusieurs centaines de personnes par an au cours de toutes ces années. D'abord parce que je le fais dans plein de directions différentes. La première direction, c'est... La communication au sens classique du terme, euh, que moi j'appelle communication efficace, c'est la méthode que vous allez découvrir, je l'espère, dans cette formation. Mais aussi, j'interviens dès qu'il y a euh, à, à entretenir des relations positives avec les gens qui m'entourent. Par exemple, euh, mes clients, par exemple les membres de mon équipe, etc. J'interviens donc aussi dans, euh, quand on veut euh, avoir des équipes qui soient plus soudées, euh, j'interviens quand il y a des questions de management et en particulier de communication dans le management, bref. De manière générale, ce que je fais s'inscrit dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire euh, la compréhension et l'utilisation des émotions chez moi d'abord et chez les autres personnes autour de moi ensuite. C'est un métier que je fais avec passion, je vous l'ai dit, euh, avant ça j'en ai fait plusieurs autres, dont en particulier journaliste économique et financier. Euh, et aussi comédien de théâtre pendant près de 8 ans. Donc ces deux métiers sont à l'origine de pas mal de réflexions sur la communication et aussi de pas mal d'anecdotes que je réutilise dans mes formations. Alors, revenons maintenant à la question de la préparation, de la structuration de ma communication, de ma réunion. Pour ceux qui étaient là lors de la première vidéo, pour les autres, et vous y allez euh, je vous ai montré comment, euh, en fait, toute communication est influence, et donc qu'il est important d'être clair sur l'objectif réel, ce pourquoi je veux vraiment prendre la parole. Et je vous ai montré comment expliquer, parler, de ce c'était jamais des objectifs, en général c'est convaincre, donner envie, des choses comme ça. Et du coup, ça va avoir des conséquences sur la manière dont j'organise ma prise de parole. Par exemple, si vous partez... Euh, Aujourd'hui, comment vous faites pour préparer une prise de parole Ce que je constate, c'est que les gens qui travaillent avec moi me disent « Bah écoute, je suis là, je prends une feuille et je liste la, toutes les choses que je veux dire, tous les messages que j'ai à faire passer. » Donc, vous allez vous retrouver au bout d'un moment avec une longue liste, un petit peu à la verre de plein de choses qui toutes doivent être dites. Donc, on se retrouve avec une espèce de fourre-tout dans lequel il est un peu difficile de faire le tri et où tout semble important et essentiel. Une fois que ça c'est la première couche. Et puis après, en plus, quand vous allez organiser votre prise de parole, votre plan, vous allez vous rendre compte qu'en général, ce qui va se passer, c'est que vous allez partir de choses assez générales, qui vont avoir des conséquences sur, qui vont être liées à, à d'autres euh, points, puis encore à d'autres points, et tout ceci va s'enchaîner de manière logique jusqu'au moment où vous allez arriver à votre conclusion. Bien évidemment, pour tous ceux qui, qui, qui voient ce qu'on appelle donc la, la construction en entonnoir, les points vraiment importants sont à la fin. Bravo, merci, vous êtes déjà venu dans ce genre de prise de parole. Donc vous voyez bien qu'au départ, on parle de quelque chose d'assez général qui n'est pas le plus important, qui souvent d'ailleurs est connu, rappelez-vous tous ceux qui démarrent en disant rapidement le contexte, et on arrive au fur et à mesure au CQFD. Bien. Deux petits problèmes, voire deux problèmes majeurs dans cette construction, qui pourtant est la construction la plus classique. Première chose, vous avez bien vu que j'ai dit qu'il y a une organisation logique là-dedans. Oui, mais cette logique, en fait, c'est la vôtre. C'est-à-dire que c'est de votre point de vue, voilà les choses importantes dans le contexte, et donc, voilà les conséquences logiques qui en découlent, etc. etc. Et donc, vous arrivez ainsi à votre point d'arrivée, mais en ayant fait une certain nombre de suppositions sous-entendues. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord. De surcroît, pour ceux qui, là aussi, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, de surcroît, si les gens ont compris votre point de vue, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont d'accord avec vous et qu'ils vont faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Deuxième chose, peut-être encore plus importante, c'est que en partant du général et moins important pour aller au particulier et plus important, en fait, vous oubliez une chose, c'est que pendant ce temps-là, l'attention des personnes diminue. Évidemment, euh, moi, quand je suis en formation, je dis aux gens, moi je suis payé pour vous écouter. Mais les gens que vous allez en face de, avoir en face de vous, ben, par définition, c'est humain, au bout d'un moment, leur niveau d'énergie diminue et donc leur attention diminue. Et donc, le moment où vous allez arriver sur la chose vraiment importante, c'est le moment où eux, dormiront. Bon. Moi, ce que je propose, c'est qu'au lieu de partir sur euh, « je dois expliquer des choses, je dois transmettre des informations, il faut que j'oublie rien du tout », je vous propose de vous dire plutôt « en fait, ce que je veux, mais oui, ce qui me rendrait vraiment heureux, c'est de les convaincre de faire quelque chose ». À partir du moment où vous allez partir sur « convaincre », ce qui va se passer, c'est que vous allez vous dire « mais quel est l'argument le plus fort que j'ai en magasin pour les convaincre Bah ben, c'est celui-là. Quel est le deuxième argument le plus fort que j'ai en magasin pour les convaincre ben, c'est celui-là. Est-ce que j'en ai un troisième Oui, pourquoi pas. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose Le reste, en fait, c'est beaucoup moins important. En particulier, le contexte. La plupart du temps, ce n'est pas ce qui est vraiment essentiel pour convaincre les gens. Vous me suivez Donc en fait, au lieu de faire comme ça, vous allez faire comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'en en démarrant en annonçant votre objectif et ensuite en mettant vos arguments depuis les plus puissants pour aller vers les moins puissants, la construction s'inverse poste pour poste et les choses vraiment importantes arrivent au moment où les gens sont encore réveillés. Voilà, <rire> voilà une bonne nouvelle. Donc, euh, ça a l'air très simple, je vous promets que c'est aussi simple que ça. Et pour ça, je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, euh, une, une personne qui m'avait demandé de venir l'aider à préparer une prise de parole avec ses salariés. C'est la prise de parole que vous avez peut-être vécu certains d'entre vous. C'est euh, présentation des résultats. Donc on est, on est au mois de janvier, février, quelque chose comme ça, et on prépare, les, on présente les résultats. C'est-à-dire qu'on va parler des résultats de l'année passée et commencer à parler des prévisions pour l'année à venir. Pour ceux qui ont déjà vécu, vous connaissez l'histoire, cette personne commence à me faire sa prise de parole en mode répétition et elle démarre par... Alors, comment ça s'est passé l'année dernière D'abord, un rappel du contexte économique. Ensuite, comment ça s'est passé dans notre secteur Ensuite, comment ça s'est passé pour nous Et donc, voilà les résultats. Et, une fois que ça s'est fait, alors, pour l'année à venir, voilà comment on voit l'économie, voilà comment on voit les choses dans notre secteur, voilà comment on voit les choses pour notre entreprise, et donc voilà euh, la stratégie qu'on va mettre en place. Donc je l'écoute, je dis oui, et donc vous avez besoin de moi pour... Ben on a toujours fait comme ça, et c'est un peu lourdingue. Et euh, franchement, euh, c'est trop long. Bon, et donc, ben on a besoin de vous pour faire ça plus court. Bon, c'est quoi votre objectif ben, mon objectif, déjà, c'est que les gens soient rassurés par rapport à l'année à venir. Donc je l'arrête et je lui dis Mais qui a dit qu'ils sont inquiets Oui, enfin, bon, quand même. Fin. Donc là, ça s'appelle être posté sur l'obstacle. On en parlera dans la prochaine vidéo, justement sur la gestion du stress. Je, referme, je continue. Donc, une fois qu'on avait dit ça, je lui dis Mais qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureuse Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent en sortant ben, Ce que j'aimerais, c'est qu'ils ben, qu aient envie, qu'ils soient positifs qu'ils aient des attentes positives pour l'année à venir. C'est d'accord Donc, pour arriver à faire ça, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait les convaincre d'être positifs sur l'année à venir ben, euh, que la stratégie qu'on va mettre en place est la bonne. D'accord Pour les convaincre que la stratégie que vous allez mettre en place est la bonne, vous allez faire ça comment Eh ben, je vais leur montrer qu'on est sur les bons secteurs l'année prochaine. Et pourquoi ça sera les bons secteurs ben, parce que c'est comme ça qu'on voit l'économie l'année prochaine. Et donc, l'année qui vient de s'écouler... Et en fait, euh, on s'en fout. Ah non, si, si, si, si, si. Il faut, je vais quand même reprendre deux, trois choses de l'année à venir, de l'année passée, pardon, qui me permettent de montrer que la stratégie de l'année prochaine est la bonne. Donc, au lieu de faire... En commençant par l'année écoulée pour arriver enfin à la stratégie de l'année à venir, cette personne avait dit, bon, alors moi, mon objectif, c'est de vous donner envie, d'avoir envie. Et je vous promets que c'est vrai, et <rire> ce n'était pas du Johnny Hallyday. Ensuite, pourquoi je, veux, je, je vous aurais envie l'année prochaine Pourquoi je, je pense qu'on va y arriver Parce que notre stratégie, ça va être celle-là. Trois items. Et c'est sur les trois secteurs qui sont les bons dans notre, dans, pour notre entreprise dans l'année à venir. Pourquoi c'est les bons ben Parce que, en fait, c'est ceux qui vont être porteurs dans l'économie mondiale. Et je vous rappelle que c'est ceux qu'on a fait euh, l'année dernière sur lesquels on a déjà marqué des points. Ça va Vous voyez que sa ça, ça, ça prise de parole était passée de ça à ça. Accessoirement, elle était passée de 1 heure à 20 minutes. Et demandez-vous pourquoi en France, une réunion fait toujours une heure et plus, et pourquoi aux États-Unis, elle fait la plupart du temps une demi-heure maximum. Ok Autre exemple, euh, une personne qui avait travaillé avec moi et qui était euh, chef d'une ligne de production dans le champagne. Et euh, dans euh, la, la mise en situation que cette personne voulait jouer dans la formation, c'était sa réunion de service du lundi matin. Je dis, oui, qu'est-ce qui, qu qui est important pour toi Il me dit, je n'en peux plus. Euh, c'est toutes les semaines la même chose. Je dois transmettre un certain nombre d'informations qui arrivent de la direction et ça me gave. d'accord Donc, qu'est-ce qui te rendrait heureux à l'issue de cette réunion Vous allez voir, si vous faites cette formation, que c'est une des manières les plus simples pour définir votre vrai objectif. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux et eh bien, il me dit, ce qui me rendrait vraiment heureux, c'est que les mecs appliquent un truc, juste un truc, ça serait utile pour moi. Je dis, bah alors, donc, ta réunion, c'est, bah, je veux les convaincre d'appliquer cette chose-là, cette semaine. J'ai dit, d'accord, et donc, les informations de la, la direction Ah, ben bah, je vais leur faire euh, une feuille, un papier, et je distribuerai le papier, c'est vrai, après tout, ça va Donc, tout ce qui est juste, strictement, transmission de l'information, et eh bien, transmettez l'information. Pour le reste, utilisez une méthode efficace. Claire sur la construction de la réunion Donc, de manière générale, par exemple sur l'ordre du jour d'une réunion, demandez-vous pourquoi il y a 18 points. C'est qu'il y a un problème là-dedans. Dès que vous serez sûr expliqué, vous allez avoir des constructions trop lourdes, trop compliquées. Une fois que vous serez sur des objectifs puissants, vous aurez des constructions plus simples, plus courtes, et qui partiront de l'essentiel pour aller vers le marginal. Ça va et donc, vous n'aurez pas besoin de courir. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi, en général, les gens disent euh, « rapidement le contexte », <rire> parce qu'ils savent que les trucs importants, c'est après, et donc ils commencent à courir. Ça va Le but, c'est vraiment que vous compreniez que cette méthode, c'est une méthode qui doit, peut, va vous faciliter la vie. Vous allégez en particulier la préparation, la construction de votre discours vous faire gagner du temps et vous permettre d'exprimer votre vraie énergie. Pour aller un peu plus loin, une fois que vous aurez votre plan, le but, c'est de rester concentré sur l'objectif et donc de rester souple sur l'itinéraire, d'être capable d'improviser. Ça, j'y reviens en détail dans la formation. Ne confondons pas, puisque on parle de GPS, ne confondons pas l'itinéraire et la destination, le plus important. C'est là-bas. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez déjà des clés, des outils pratiques pour changer votre manière de vous préparer, d'organiser vos plans pour vos futures réunions, vos futures communications. Si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai avec grand plaisir. Faites-le sur cette page, comme ça tout le monde pourra profiter et de vos questions et de mes réponses. Pour la suite, prochaine vidéo, réfléchir et vous proposer des techniques sur la gestion du stress, qui est la deuxième grande question que j'ai dans mes formations. Je vais vous montrer comment on a le choix entre soit se concentrer sur l'objectif, soit se concentrer sur l'obstacle, et que ça change tout. A très bientôt, merci de votre écoute, et je suis impatient de vous retrouver. A tout bientôt.